pour cette nouvelle semaine de et cette Street oui. Fighter League Europe 2022. Pour faire comprendre un peu eh l'importance et les enjeux, on vous propose un petit point classement avant de rentrer dans les hostilités avec le derby anglais. Sunboy Problem X, c'est le moment de voir justement si problème a les bonnes réponses avec Mutator face à un des top tiers actuels du jeu. Hop, ça c'est petit. Oh! oh petit the Queen. Bah oui, mais fais qu'au taper en même oh temps. Yeah, yeah. Brutal. Reason Gaming encore une fois au bord de la falaise. Voilà. Merci. Tout repose sur les épaules de Cheese, mais quand tu es avant dernier du classement, avec le devoir de remporter de absolument ces 20 points. Je n'ai pas de te temps sur la comète, mais je vois juste le contexte. Je me dis, écoute, on va voir ce qu'il va nous dire. Shax m'a appris le jeu, c'est ça. Oh, il est en mode, il est en mode, j'ai hâte, hâte de le jouer parce que je sais qu'il va venir. Et c'est bel et bien Shax qui va se lever du coup, justement. Cette, cette rencontre, ça veut dire beaucoup de choses pour nous. Elle représente beaucoup de choses pour nous. Pour moi, c'est pas trop la bonne stratégie. Sûrement que Shax a l'habitude de battre Chiefs. On va voir justement si c'est le cas euh, dans ce PO5. La barre de vie est en train de fond pour... monsieur. Ouais, Attention, on va toucher les deux. par contre, le drapon ouais. ouais, Le pif hein, qui est toujours passé. Hein. Je pense que ça doit le faire rager, mais là, il est été tard Il vient gaspiller son V-Trigger comme Jaja. Ouais. Euh, le oh prof, là, là. le prof et c'est terminé, terminé 3-0. Et voilà. Regarde Là, maintenant, de game, en vérité, qu'on prenne remporte ou qu'on perde ce set, c'est entre très grands guillemets dérisoire euh, par rapport à, à, à, à l'écart qu'ils ont. Évidemment, si Reason Gaming le prend, ça sera encore mieux pour eux. C'est énorme ce qui vient de se passer. On vient de voir Mouse face à Reason Gaming qui chamboule un peu toute la compétition au vu du résultat. Mais là, cette fois-ci, mon cher Ken, <rire> BMS face à White Blast, un affrontement des plus intéressants. BMS actuellement, évidemment, en lead du classement. Et c'est TKR avec sa chenille pour aller tester Takamura. Ça, c'est la stratégie BMS. Mouse, qu'est-ce qu'ils auraient fait Ils ont envoyé Kizu. C'est ce qu'ils ont fait, je pense. Très, très bas. Oh oh oh oh oh oh oh la bonne Bonjour Foster, comment vas-tu? Ah bah. <rire> Mais ça va trop bien! Deux matchs qui vont déterminer beaucoup du classement général aujourd'hui. Valmaster aligné en deux avec Shunny et ce sera bien le Dan de euh, Akaino versus Birdie qui sera aligné en un. Et on me rappelle encore une fois, c'est d'une importance capitale hein, puisque Double Nation il pourrait sortir de la mouise avec Prison Gaming qui les euh, talonne et Geo leur permet de revenir plutôt compétitif avec euh, Mousse et potentiellement BMS. Un Cainu qui ne perd pas le ouais. Nord, IX bien gardé, on saute, Vériversal gardé à son lourd, chope, attention de se relever, il y a le C1 qui est disponible à IX. Ouais. et, ouais. ouais. ouais. ouais. et l'ouverture est enfin trouvé. et à 2-0 points, nous qui récupère ses 10 points face à Topolo Nation, et le match ah. retour, il revient, ah. Team Geo. Maintenant, si Valmaster, qui est un des piliers de Geo, peut faire tomber le pilier de Double Nation, qui est Rixman Barnett, ça risque énormément de faire chavirer le navire. Une super de balle et c'est fini, c'est-à-dire que s'il fait sous le sphère, un moment... Oh là La Valmaster spéciale Attends Il a quand même mis gros points avant Gros oui, points, super Ça, c'est sa Street Cat spéciale. Ce round sauvé peut-être celui qui, fait, qui fera toute la différence dans la suite de ce match. Les matchs retour battent leur plein. Et ouais, nous on est déjà Ça la fait deuxième 3 semaine. Ça mois, non. 3 mois qu'on est là. Hein. Ça fait trois mois qu'on est rends compte 12ème semaine de Street Fighter League Europe wow. 2022. Une compétition en équipe qui bat son plein, qui est absolument gigantesque, titanesque. Et Géo, eh ben, on est dans un doute des plus énormes. Puisque justement, on va affronter ceux qui les devancent de 5. Petit point, et qu'on peut constater, Valmaster revient en avec sa chun en et eux. enfin Luffy avec Hermika Et maintenant, par contre, il reste les deux gros soucis de la Team House c'est 4Fields et Prolet. Autant vous dire que ça va être des matchs très, très, très, très relevés. Oh, oh. excuse-moi, je suis désolé. Il reste plus, plus seconde seconde. que 8 et là, on Et là, le chrono, salaud. Ah non Ah non Ah non Bien sûr que si. Ah non Mais oui, bien sûr qu'il si joue là. Le... petit time over des familles. Allez, c'est parti en tout cas, bo 5 pour fils contre Luffy. Et là, on est de nouveau dans un round qui a été dominant contre C'est, On a l'impression que Luffy peut pas gagner. C'est pas possible. Et pourtant, il y a quand même 2-2. Oh la Ça fait tellement mal. Oh ma gueule, ça fait tellement mal. Oh, puis ça, c'est Victoire Ici hein, justement en train de souffler, c'est fini, l'épreuve a été faite. Deuxième match de la journée, BMS Double Nation. Et où oh, que ce match est important. Surtout justement après la défaite de Geo, Prendre ouais. des points et.. et plus qu'important parce que Geo peut encore les dépasser. Les deux s'installent donc bel et bien Kills you face à Veggie, un rematch de la première semaine. 10 petits points qui, dans la rencontre en tant que telle, vont peut-être pas changer énormément de choses, mais qui vont changer énormément de choses dans le classement de Blood Nation, ils ont besoin de ces points en vrai. Donc parvenir à gratter ces points contre Kills you ça veut dire énormément pour la suite de la rencontre. C'est chaud, c'est chaud, on non ça survit, ça 10 secondes, Regardez du coup le classement final de la saison régulière. On aura donc BMS contre Geo et Mouse contre euh, Double O Nation euh, pour euh, justement les phases euh, finales de cette compétition. Sachez que cette Street Fighter League ne touche absolument pas à sa fin. Pour vous rappeler très rapidement, c'est BMS face à Team Geo. Oh, deuxième finale Mouse à domicile, Double o Nation en extérieur. On peut dire que BMS a clairement l'avantage face à Geo, mais Double o Nation face à mouse, ça se tabasse Ça se tabasse et ça va être passionnant Merci mon bon Foster, on se retrouve pour les phases finales oh de oui, cette Street Oh Moi je bouge nulle part